Bonjour à tous, après avoir vu des points théoriques sur la collaboration, on va maintenant voir des points très concrets la concernant. Le premier point concret que l'on va voir, c'est que la spatialisation est différente en classe inversée. Les bureaux des élèves ne sont plus tournés vers vous, ils, sont, ils forment des groupes les uns avec les autres, des groupes de 3, de 4, de 6, ou des groupes de classe entière lors des débats par exemple. Ce que je vous conseille de faire, c'est au début de l'année, si vous voulez régulièrement faire des activités de groupe, Faire s'entraîner les élèves, puisque ça s'apprend de changer la configuration de la classe. Et faire ça comme un jeu. Allez, on se met en mode carré par 4, par 6, par 3. Et comme ça, tout au long de l'année, ils ne mettront plus une heure à changer la configuration de la classe. Ils feront ça très rapidement, du moment que c'est bien mis en place au début. On va maintenant donner deux exemples de travaux collaboratifs qu'on peut faire en classe inversée. Tout d'abord très simplement une affiche résumée, c'est facile à faire, chaque groupe peut gagner une compétition avec une faible récompense. On peut imaginer aussi pour chaque affiche que chaque élève a une couleur différente et donc chaque élève doit participer au sein d'un groupe, comme ça on verra vraiment qui a écrit quoi en fonction du stylo qui l'a écrit. Ça c'est un exemple vraiment très accessible, très rapide à en mettre en place. Je vais maintenant donner dans l'autre extrême un exemple très complexe à mettre en place une chasse au trésor complète, où chaque groupe va avoir des informations complémentaires. Ils vont forcément devoir collaborer. Alors que j'avais mis en place, se présenter sous cette forme, il y avait sept groupes, sept énigmes, et donc j'avais fait des groupes homogènes. J'avais mis des élèves très bons ensemble, des élèves moins bons ensemble, et chaque énigme était adaptée au niveau des élèves. Donc là, par exemple, n'hésitez pas à mettre pause et essayer de trouver le, le concept de l'énigme. En fait, dans les vidéos sur les puissances, les élèves avaient vu que 10 puissance 100, c'est le nombre Google en maths, et donc 10 puissance 100.4, c'est Google Maps, tout simplement. Du coup, on devinait ensuite que ce qui était en dessous, c'était des coordonnées GPS, et chaque bout d'énigme donnait une partie des coordonnées GPS. Donc le groupe 1 ne pouvait pas trouver le trésor tout seul, puisqu'il lui fallait toutes les coordonnées GPS. L'énigme 1, bon, si vous me demandez, peut-être que je vous dirai la réponse, mais vous allez peut-être trouver vous-même. De, de la maison, avec les outils informatiques d'aujourd'hui, c'est très facile de trouver une coordonnée GPS euh, à côté de l'école par exemple. Alors, ce que vous voyez sur cette image, c'est le cycle de Vobépine, et j'avais planqué le trésor juste au point rouge que vous voyez là. Le trésor, c'était des bonbons attachés dans un sac en plastique, collés dans un endroit assez caché, en espérant que personne vienne les manger avant les élèves. <rire> Ça a bien marché, comme vous allez le voir. Donc au départ, il y a eu trois types de comportements. Tout d'abord, les élèves qui voulaient le trésor que pour eux, et donc qui ont compris que les autres avaient des indices importants et qui allaient essayer de voler les réponses aux autres groupes ceux qui essayaient de trouver euh, la réponse à leur énigme et ceux qui se disaient il faut qu'on travaille tous ensemble pour y arriver. Les énigmes les plus difficiles étaient vraiment au-delà de la zone proximale de développement des élèves. Donc naturellement, en voyant que ça donnait des coordonnées GPS qui n'étaient pas les bonnes, les élèves ont commencé, donc à, déjà ils attendaient avec impatience le résultat du nouveau, du, de la coordonnée GPS. Il y avait plusieurs erreurs donc ils devaient se remettre au travail. Et puis de même, ils se sont mis à collaborer ensemble sans que je ne leur demande rien. Donc ça, c'était vraiment un, un grand succès pour les énigmes qui n'avaient pas encore de résultats. Moi, en tant qu'enseignant, je ne devais pas donner les réponses. Je devais juste dire si c'était bon ou faux et les encourager à travailler ensemble pour trouver les, les réponses. C'est ce qu'ils ont fait. Et ils l'ont fait jusqu'à la distribution du trésor, puisque chacun demandait est-ce que tout le monde a eu un bonbon. Donc la collaboration a continué même dans euh, la récompense. Voici un autre exemple de collaboration. Les élèves travaillent par deux ou par trois. Après, ça devient un rituel et un automatisme de travailler ensemble. Et en quoi la classe inversée permet cette collaboration C'est qu'on libère énormément de temps de classe. Finalement, le temps que l'on passe à expliquer la théorie ou réexpliquer, c'est du temps, tout simplement, que on va pouvoir consacrer à des activités de groupe. Les élèves, au début de l'année, on leur enseigne également l'autonomisation. Ils doivent se débrouiller soit individuellement, soit par groupe. Si un élève vient demander une question à l'enseignant, il peut déjà dire « Est-ce que tu as demandé à l'intérieur de ton groupe ?» Et peut-être que certains ont des réponses. Du coup, beaucoup moins de groupes d'élèves viennent voir l'enseignant parce qu'ils trouvent la réponse à l'intérieur du groupe. Ça renforce l'autonomie du groupe. En développant ces activités de groupe tout au long de l'année, ils commencent à, à améliorer leur capacité sociale. Et euh, si cette énigme, en l'occurrence, n'avait pas été résolue dans le temps de la classe, il était possible de poursuivre de façon asynchrone, en dehors du temps de la classe, via la plateforme Internet. On pourrait également imaginer, pour par exemple la matière français, de faire des activités de co-élaboration d'un texte, de façon asynchrone, chacun écrivant une partie d'une histoire, l'un après l'autre, pour former une histoire en entier, par exemple. Et vous, vous avez sûrement également déjà fait des travaux collaboratifs, déjà trouvé des méthodes qui fonctionnaient, n'hésitez pas à les partager dans le forum. En attendant, n'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.